Bon, bah, une fois n'est pas coutume, je suis à la bourre. Après ce qui est coutume, c'est que je me le dis à chaque fois que j'ai un horaire à tenir. Mais bon, demain est un autre jour. Salut tout le monde, Dites moi comment ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais à la kiné. Chez le kiné d'ailleurs, qui n'est pas la kiné de d'habitude puisqu'elle est en vacances, elle se fait remplacer. Et donc je suis à la bourre, mais là je ferais bien de me rattraper parce que je ne connais pas ce bonhomme. Autant euh, ma kiné habituelle elle a un peu l'habitude, autant là ça la fout mal. après c'est la seule fois que je, vo je le vois, mais c'est quand même jamais bon signe. Merci. le fauteuil roulant. Il est pas nécessaire mais il est pratique. Il va devenir nécessaire, à priori. Qu'est-ce qu'il fout là lui En 3 minutes faut que je sois sur le côté de l'autre tour Eiffel. C'est mort. Moi je dis que j'ai cinq minutes de retard. Oh la vache l'alpine elle est belle Le panorama il change tous les jours quand même ici C'est dommage que je commence à être dégoûté de cette ville Parce qu'il y a vraiment des jolis trucs Ah oui il y a les manifs aujourd'hui à mon avis Tout ça c'est des gens qui ont été déroutés De là où ils voulaient passer normalement mais ils vont me faire gagner mon pari, Les 34 et dans quelques secondes on tourne à gauche pour arriver à la destination si on y arrive et voilà à 35 dans la bonne rue allez, petit coup de maltraitance sur le doigt et après on va bosser Allez, allez, on y retourne, hop là. Bon ben, il faut que je graisse la chaîne là. Allez, nous y voilà. Souhaitez-moi bonne chance et on rentre. Euh, mes amis, le est grave. J'ai encore paumé un vivet. Putain, Je n'ai que des problèmes avec cette plaque d'immatriculation. Donc, il va falloir que je change ça. Allez, retour à la maison. Il n'y a pas de périph. Je suis là dans... 7h20. Oh là là, j'ai envie de mettre une balle. Réunion avec la direction. Mais bon, j'ai choisi, J'y suis pas contraint. Je suis obligé de, obligé de le dire, de le reconnaître plutôt. Allez. Périf pour une très courte portion qui en plus commence par un photomaton. Il n'y pas la barrière, il devait être ouvert avant, mais je sais pas comment on y entre. Là, la jonction. Tout se passe bien, il n'y a personne. Hop, il y a quelqu'un. Tout va bien. Quand tout le monde est discipliné, tout va bien. C'est deux voies qui se rejoignent en trois, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Je suis fatigué. Le tonton là. il y a du mouvement devant là. je sais pas ce qui se passe oh, putain, il y a... ils sont en pleine intervention là. ils attendent un carrefour ils ont bloqué quelqu'un pas de spéculation nous allons aller voir ouais. Je crois que ma la plaque d'immatriculation s'est détachée, ça la fout mal. ils un scooter. Bon les amis, merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, on se retrouve demain, oh, ouais, j'ai presque envie de vous dire à tout à l'heure, mais bon pour vous c'est demain. Moi dans moins de 7 heures, je suis sur la moto. On se retrouve donc demain pour une prochaine. Euh, D'ici là, portez-vous bien, quoi que vous fassiez. A demain